Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 35 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Trials 2. Alors, de seconde édition. Là. Euh, donc oui, mais on s'en fout un peu. Donc on va, on va, on va jouer à Trials 2, euh, le principe est là. Donc, euh, donc le drapeau, drapeau, là. on choisit la France. C'est parti, on va... Donc Trials 2, euh, on va faire un tutoriel. Trials 2, on... c'est un jeu de... Bah, de comme on en dit, j'ai envie de dire de... Trials. Tout le monde y a déjà joué. Au moins une fois. Allez, voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est le jeu où c'est que vous devez franchir des obstacles avec votre moto et arriver à la fin du parcours, qui est, euh, qui est donc semé d'embûches. Euh... <rire> donc voilà, on va essayer d'arriver. Donc vous avez la touche, euh, la touche plus haut pour, euh, pour avancer et, euh, et la touche de gauche et la touche de droite pour euh, redresser la moto vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, ça, ça se résume à ça, c'est un jeu assez fun je joue rapidement hein, voilà. C'est pas non plus un jeu où on doit se prendre la tête. Hop là. Par contre, vous pouvez passer des heures à essayer de passer des obstacles qui sont absolument impastables Alors là, hop, on est de. voilà. On marquerait que <rire> on marquerait quand même que les, les chutes sont, sont marrantes, on va dire. Pas très réaliste, mais on s'en fout, c'est pas fait pour Le principe c'est de c'est d'arriver à la fin du parcours. Donc vous avez des checkpoints qui s'allument quand vous passez. Vous avez vu là j'ai pas repris du début parce qu'il y avait des checkpoints. On va les voir, attendez on va, on va essayer d'en voir quelques-uns pendant que. Donc allez, hop là Ah là il y en avait un là, voilà, c'est les checkpoints, c'est les feux qui s'allument. Est-ce si que je me rate? Je me raterie oh, au checkpoint. Ah et non Donc, donc le, le, le perso se vautre euh, violemment. Hein. Ça fait pas semblant, voilà, on se rate. Donc vous m'excuserez si je recommence des fois 50 actions. C'est des jeux où vous pouvez vous, vous pouvez vous prendre la tête pendant un sacré moment. Hop là, hop là on y arrive Donc c'est une histoire de, de réflexe hein, Ce jeu c'est du plus réflexe En réfléchissant un peu parce que des, des fois vous verrez C'est vraiment casse-tête Allez Donc là comment on fait pour passer Là je sais même pas là. J'ai voulu me baisser à l'avant Mais, mais j'ai foiré mon coup <rire> Voilà donc je suis, ok comment je fais Voilà, ok d'accord Tout simplement Alors on va essayer de passer Ok d'accord Alors voilà, On a entendu le mec qui a, qui a, gueulé, qui a gueulé un truc de fou Oh non Il se... Alors vous voyez en haut Ils ont un truc assez marrant en haut à gauche C'est qui nous marque le nombre de Le nombre d'os brisés qu'on a eu sur le, sur le parcours Hop voilà. Ah, on va y arriver Non non non non non non Oui Eh ben non Donc là qu'est ce qu'il faut faire là on peut pas aller plus loin Qu'est ce qu'il faut faire Ah il faut reculer D'accord Il faut reculer et aller par là Oh my god Je viens de me faire euh, presque décapiter par une planche de bois Donc on va essayer d'y retourner <rire> ah. Ouf. Il se tape de partout c'est horrible Ah non Donc, Voilà ça... ce qui est pratique c'est que c'est assez rapide quand vous voulez recommencer bah, ça va vite quoi donc voilà. Et non On ferait. On va essayer de... de pas... Y passer la nuit. Trails 2, c'est vraiment un jeu pour, pour s'amuser en plus. Donc les graphismes, contrairement au jeu Flash que vous voyez sur Internet, voilà, bah c'est du 3D. Euh, vous, êtes, vous êtes vraiment dans le jeu, quoi. C'est un vrai jeu PC. Euh, allez, on va y arriver peut-être un jour. Peut-être... On va essayer de y passer, passer tranquillement. Allez, allez. Allez, allez, hop, hop, Ouh, là, là, on va être tout doucement, voilà, c'est fini, on a fini la course. Allez, on continue, circuit suivant, piste suivante, fermée, donc voilà, même il n'y a même pas de temps de chargement, tellement c'est rapide, hein, donc c'est juste des obstacles, et c'est parti, hop, hop, j'ai passé le checkpoint, c'est bon, <rire> j'ai pas besoin de recommencer. Tout ce que j'ai fait, allez. Non non non non non Voilà mais j'ai passé le checkpoint donc tout va bien. Voilà oh, on continue, on continue. Et hop. Mais c'est bon, on a fini la piste. L'arrivée était là donc c'est bon. On y arrivait tant bien que mal. Allez, on continue. Ok d'accord. Donc là le but ça va, ça va être d'arriver avec la première roue. Donc, il faut lever un maximum la roue de devant avant d'y arriver. à ah, presque. On va y aller. Yes, presque. oui, non, non, non, non. non Passe-le passe le checkpoint. Ah non, il a pas passé le checkpoint. Allez, on recommence. Jusqu'à qu'on y arrive. Ouais, ah, ouais, bah, si on se montre pas. Allez. cest à qu'on va pas y passer des heures. Je sais pas si c'est moi qui suis nul ou si c'est le jeu qui, qui est totalement horrible. <rire> Je, je, je, je vous conseille d'essayer de, télé, de télécharger Enfin d'acheter ce jeu euh, Et de tester chez vous Et vous verrez à quel point C'est quelque chose d'horrible Oulala Donc là On va essayer Hop. On va essayer d'arriver à la fin du parcours Donc là c'est la même chose Il Faut arriver la roue la première là bas c'est pas trop mon truc ça. Faut déjà arriver, à arriver sur, ce sur ce tremplin. Voilà. Non Et Une fois qu'on est là, on est bloqué, on peut plus. Euh... Le seul moyen de. de se forer. Bon, je sais pas comment il fait pour se retrouver quand même des fois, mais. Ce qui pourrait être gênant, c'est le bruit de la moto au bout d'un moment. Mais. Euh... Bah, c'est normal, c'est normal qu'il y ait un bruit de moto vu qu'on est sur une moto quoi Tout simplement Allez Oui, non Presque Va-t-on s'en sortir Je ne sais pas Ah, ah c'était plutôt sympa de faire des saltos avec une moto C'est sympa Bon voilà Défin, bien. Déjà, pas mal d'os brisés. <rire> ça, ça, ça progresse pas hein. on, est, on reste un peu bloqué sur ces niveaux C'est le genre de jeu où vous pouvez passer des, des heures hein, sur, sur un niveau comme ça si, si vous arrivez pas vous y arrivez pas quoi mais par contre à partir du moment où vous l'avez passé vous êtes content vous le refaites pas donc là faut, faut bien se dire j'étais presque arrivé à le passer non j'étais presque arrivé à le passer donc euh, ouais si vous ce genre de jeu euh, pour recommencer jamais les niveaux deux fois quoi. donc vous avez vu quand même, euh, là on est dans le tutoriel donc c'est sympa euh, mais euh, donc il y a plein d'autres pistes, hein. on avait plein de plein de catégories c'est plutôt sympa c'est assez complet il n'y a pas de quoi se prendre la tête, le jeu n'est pas lourd non plus, hein. il doit faire 200, 200 mégas à tout casser c'est juste pour s'amuser voilà, c'est le principe d'un jeu mais... Allez Allez, non C'est absolument impossible à passer ça Allez, je pense que. Je pense qu'on va pas y arriver. Je pense que je vais vous laisser, euh... je vais vous laisser la joie de... de découvrir ce jeu. <rire> Et de bien galérer sur les niveaux parce que ça c'est pas le plus dur je pense. Et pourtant j'y arrive pas donc ouais, je vais laisser tomber. C'est pas la peine.